Internet est un univers de possibilités en ce qui a trait au contenu. Qu'en est-il de l'utilisation de ce matériel par un enseignant en classe? En tant qu'enseignant, un, une fois dans un cadre pédagogique, je peux utiliser des images qui sont sur Internet, évidemment, si euh, sur le site, il n'y a pas une interdiction d'utilisation dans ce cadre-là. Euh, quand je prends l'image en question, la photo, euh, je, dois, je fais ma copie dans mon PowerPoint, par exemple, mais je dois mettre la source de mon image. Donc, qui est l'auteur, encore une fois, s'il y a un titre à la mettre, la date de publication. Euh, sinon, je ne respecte pas le droit d'auteur. Donc, euh, l'ayant droit, la personne qui a mis la photo en question euh, pourrait à ce moment-là euh, intenter une poursuite. Il est donc nécessaire de vérifier sur chacun des sites Internet les règles sur l'utilisation de son contenu à des fins pédagogiques. Il faut toujours minimalement donner les sources, c'est sûr et certain. Tout ce qui est sur euh, le Web est protégé par le droit d'auteur, à moins que le document se retrouve en Creative Commons, puisqu'il y a une licence associée. Et à ce moment-là, il faut être capable aussi de distinguer les licences Creative Commons et savoir comment les utiliser parce qu'il y a différentes nuances. Il faut vérifier. Dans le fond, il va y avoir un symbole CC qui veut dire Creative Commons. On clique sur le symbole, puis on va être capable d'avoir les informations relatives à, aux droits reliés au documents. Ce ne sont pas tous les sites qui ont des licences Creative Commons. Que fait-on dans ce cas? Euh, je vais valider dans la section À propos ou euh, Conditions euh, condition d'utilisation. Ce qu'il faut faire, c'est valider sur le site s'il y a une indication qui nous dit qu'on ne peut pas l'utiliser dans un contexte pédagogique. À ce moment-là, si on veut vraiment utiliser le document, il faut contacter la personne qui a mis le document en ligne et lui demander l'autorisation. Encore une fois, si euh, je prends un document qui est sur Internet, euh, qui a pas d'indication contraire à l'usage dans, un, dans une classe, dans un contexte pédagogique, et je le... Je l'utilise dans mon cours. À ce moment-là, il faut tout de même je donne la source, donc qui, qui est l'auteur, quel est le titre, etc. Mais le plus simple pour citer ces sources, c'est d'aller sur le site de la bibliothèque dans la section « Présenter un travail écrit ». On a l'outil bibliographique qui est là de mon diapason qui présente comment faire les sources en style APA, qui est le style à utiliser dans tous les cours au Cégep.